Hello friends, hola amigos. Bonjour tout le monde, donc voilà un petit mise à jour du jardin. Comme vous voyez je n'ai encore rien préparé pour l'hiver. Tout encore là, toutes les peaux, toutes les plantes sont encore à l'extérieur. Bon, les températures commencent à frôler les 0 degrés, cette nuit il a fait seulement 1 degré. Et les nuits à venir, ce ne sera pas très différent. Mais pour l'instant, voilà, je laisse tout comme ça car la journée, la température monte encore assez bien et euh, donc voilà, les, les petits moments euh, de température très basse ne font pas encore trop de, de tort. Ce week-end, je vais commencer à tout préparer euh, pour tout rentrer, donc c'est à dire mes euh, strelitzia qui sont là au fond, le dwarf Cavendish, le Jacarante, quelques petites plantes là et alors toutes les. Plumérien, toutes les jeunes palmiers. J'ai Je rapproché pas mal de plantes sous ma tonnelle. En dessous de ma tonnelle, il ne pleut pas, donc euh, les plantes sont relativement bien à l'abri et au sec, et donc résisteront mieux au froid. Je ne vais pas construire des cabanes cette année au-dessus de jubia comme j'ai fait les autres années. Je ne vais pas non plus appliquer la protection sur les Washingtoniens, car euh, l'année dernière, il n'a fait que euh, moins 3, moins 4 je pense donc euh, c'est trop peu pour protéger tout donc je vais euh, laisser tout tel que c'est et au pire j'appliquerai la protection euh, dernière minute donc la seule protection que j'appliquerai c'est ici je mets des, un panneau en plastique ici au dessus pour protéger les deux agaves Enfin les trois agaves euh, contre l'humidité, le dionédule aussi qui est devant, et un tout petit sabal mais qui a plus du mal. Et euh, je vais juste enlever l'aloe vera qui est derrière. Et euh, les petits palmiers qui sont encore là. Et l'antana qui fleurit toujours d'ailleurs. Et je vais mettre ce Phoenix Reclinata à l'abri également. Donc pour ceux qui captent euh, l'RTBF La Une, ce week-end le dimanche à 13h30, le jardin passe dans euh, Jardin et Loisirs. Sinon pour ceux qui ne les captent pas, ou pour avoir le sous-titrage en irlandais euh, ou en anglais, je publierai euh, la vidéo intégralement sur ma, ma chaîne YouTube. Donc voilà, voilà. À bientôt les amis. Au revoir.